Étape 3 pour Mac, procédure de création d'un dossier de collaboration entre élèves et enseignants ou enseignantes. Dans le dossier OneDrive de l'élève, que je vais ouvrir par exemple en passant par l'icône OneDrive et en cliquant sur « Ouvrir le dossier », vous pouvez aussi le trouver directement dans le menu de gauche normalement, je vais créer un dossier nommé impérativement avec le début de l'identifiant de l'élève. Pour créer un dossier, il y a plusieurs manières. Moi, je vais utiliser le menu Fichier, Nouveau dossier. Je le nomme donc du début de l'adresse mail. élève.test et ensuite, je mets un souligné en bas et un MTA. Merci de respecter cette manière de nommer le dossier qui va nous simplifier la vie par la suite. Dans ce dossier-là, vous allez pouvoir glisser tous les documents, les dossiers, les fichiers nécessaires au travail de l'élève durant cette année scolaire. A partir de maintenant, tous les dossiers qui sont mis dans le dossier « élève-test-mta underscore » seront automatiquement synchronisés avec son dossier sur Internet, son, son OneDrive dans le cloud, dès que l'ordinateur est connecté à Internet.